Hop Bon bah salut hein, Katamari maintenant. Euh, start to re-roll. Le son est dead. Alors le son est là. On avait baissé déjà. Il oui, est assez bien. Le son a l'air bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Si on met au maximum ma voix est horrible, par contre. C'est peut-être à cause de moi. Hein. C'est moi qui aime pas. Ok, ça a l'air bien. Bon, bah c'est parti. Est-ce que du coup, de mon côté, retour. Alors c'est pas strident non plus. La manette est toujours cassée. Display seating, est-ce qu'on peut toujours changer... Le... Non, toujours pas. La taille, tout ça, c'est dead. Ah si oh, Enfin Voilà, je peux voir en grand. Euh, je, vais, je vais juste faire le, les modifications de l'autre côté parce que j'ai... Voilà. Euh, adapté à l'écran. Merci. Voilà, merci. Merci le jeu. Je vais juste faire aussi un autre truc, parce que j'ai vu qu'il y avait la souris qui passait de temps en temps. Euh, c'est où que c'est déjà Ah oui, c'est là. Euh, non, non, non. Modifier Non. Limiter la fréquence d'image Bon, on est à 30, donc ça devrait être bien. Capturer le curseur Non. Bon, bah c'est parti Bon, apparemment, il euh, y a tout. Et c'est juste ça, on peut pas changer, genre... Euh... Rien d'autre, quoi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment la, la pauvreté, hein. On peut pas changer l'anglais. Non. Non. Data, c'est pas ça. Là, ça, c'est les cadeaux. Là, c'est, on regarde nos constellations. Comment on speed déjà Brack roll in uh, opposition. Ah oui, d'accord. Donc il faut que je fasse dans les deux, deux sens. Roll to the right, roll to the left. Oui, bah en fait c'est les deux en même temps, mais à chaque fois j'ai... Voilà, charge and roll c'est inversé. Tuk tuk tuk. Ok. Look, c'est LB. Quick turn, c'est... Faut appuyer les deux... Ah oui, il faut appuyer Ah Ah Bah on va pouvoir mieux jouer maintenant. Maintenant qu'on connaît les touches... Bon ça on l'a fait. On n'a pas fait le signe, mais on va bientôt le faire. Corona, quoi Qu'est-ce que c'est Il nous manque quelque chose. C'est notre cadeau royal Pas plus Ah ah, oui. Ce n'est pas gor, ce n'est pas magnifique. Hein. Le, le, le, le ciel n'est pas magnifique. Il a l'air tout... Oui bon, ok. Il n'est pas beau. Alors, ce maximal beau On voit des choses... Ah ouais, c'est plus beau quand c'est grand. Je ce que vous en pensez. C'est magnifique, moi, je trouve. Oh ça, ça It's blinding. Je, oh, il y a plein de petits euh, petits trucs à la craie à son côté. Il y a un petit oh, il un petit mannequin neko avec une, une couronne. Bon bah apparemment la terre il fait il, elle est belle. Il n'y a plus de musique donc c'est un peu compliqué. Par contre, il y a les, les scratch. et heureusement que vous les avez pas. Hein. Ouah, wow, je sais jouer un peu Un peu. Comment qu'on look Ah oui. C'est vrai que pour tourner, ça c'est toujours un délire. Je sais même plus. Oh, donc là, c'est le look. Ok. On reviendra pour vous les chiens tout à l'heure. Là, on récupère juste ça. Ah, le tissu. Le, le mou le, le Allez, on tourne. Comment qu'on tourne déjà Ah oui, c'est en bas. C'est ça oh, On peut taper les trucs On a perdu un indécent là-bas Ah, il faut continuer en fait. Ok. Mais pourquoi il tourne toujours du mauvais côté, n'empêche Il se met toujours du mauvais côté. Hein. Il y a un chat là. Tout à l'heure, le chat. Alors là, on fait un quick backroll. Hop. Oh là là, c'est beau, c'est beau c'est beau quand même. Ah, on a récupéré quelque chose. On a récupéré un animal. C'est le chien. On a récupéré le chien. Dans cette histoire. Oh, on peut récupérer les sabres. À 7 mètres hein, quand même, hein. Ça, il faut aller vite. Ah, il faut aller plus vite, il faut aller faut, faut plus longtemps. Okay. On peut récupérer les chats, j'ai l'impression, ils ont peur. <siffleurs> On va récupérer le mannequin écho. ouais on a le mannequin écho. Allez le chien, bim Le chien on peut pas l'avoir Non, apparemment non. On récupère tous les petits chiens. T'as fait le tuto cette fois-ci Oui, j'ai regardé J'ai regardé, je sais maintenant Ça se voit, non Je joue <rire> Alors... Euh, le tissu, on l'avait déjà pris. il se passe quoi hein euh, hop. Voilà, hop. C'est vrai que c'est plus tranquille, comme disait Tiflin euh, sur... Euh, Tiflin, Terrestrine sur... Euh, sur... Euh, quand tu connais les touches. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup. Cool. Casse-toi, le chien Ouais, vous êtes en voiture aussi, hein. ça rigole pas. Hein. On va grossir pour arriver à vous chercher tout à l'heure. Voilà hop, on fait postier maintenant, bim, bim. Il y a un petit chien hein, qui est perdu. L'impression qu'on avait fait le tour et qu'il n'y a pas grand chose. On peut pas monter tranquillement, là. ok. Non, on n'est pas passé. Ah, faut récupérer 17 quoi, là Je comprends pas. Il y a marqué 17. C'est quoi qu'il faut prendre Ah, les couronnes, j'imagine. Ok. Et ça, c'est les couronnes. Bon, allez, on va... Bim la couronne ici. Ah, 19. On prend cette couronne-là. La couronne sur la pastèque. T Totalement les élections. On, on prend des couronnes. Là, le chien, le chien le, ce, le gros chien, on peut pas. Eux, là, les petits chiens. Allez, les petits chiens! Ah, j'ai quitté le jeu? Qu il se passe. Lui là! On va l'avoir le petit là, en bas. Non lui là. C'est bon, on a la couronne. On a le chien. Tout va bien. Il reste 4 minutes. Bon, bah, c'est bien. Euh, hop, demi-tour et on descend. Ah, il y a une couronne là. Non? C'est pas une couronne ça? Non, c'est pas une couronne. Attendez, je suis pas dans le bon sens. Oh Ok. Oh, des mannequins Oh, le petit chat Regardez le petit chat avec le... la couronne, elle est trop bien. <rire> euh, faut... J'ai vu, un... vu un gars avec une couronne, il faut qu'on essaye de la récupérer. Bon, lui, on va pas l'avoir. Pas tout de suite, en tout cas. Là, il y a des couronnes. Par contre, je, je ne te permets pas, petit chien, euh, à couronne. Est-ce qu'il y, est qu y a des poulets avec des couronnes il, il y a un cadeau, peut-être que ça peut servir le cadeau. Ah c'est un, ca un cadeau royal, ok. Là il y, a, il y a une sorte de vache. Il y a une vache. Mais on a perdu le cadeau quoi On va tout prendre, bim. Voilà la grosse couronne du du du. du <rire> Ouah. Ouah On va prendre ça. On peut pas. Ah, c'est une poubelle. Allez, on prend les poubelles. Les poubelles avaient une couronne. Trop bien. Il reste deux minutes, c'est compliqué. Voilà. Ah, Est-ce qu'on. Ah, on l'a pas eu. Voilà, maintenant on l'a eu. On peut récupérer des gens maintenant. Ah, on peut pas l'avoir, lui Ah, la, la vache, bonjour, bonjour madame la vache ah, merci Là j'ai vu il y avait euh, un truc Il y a one minute left, bah c'est compliqué hein. Faut que j'arrive à combien bah, Là en fait je pense que j'ai pas de but De temps, de vie, de je sais pas quoi Enfin c'est pas du temps Qui nous manque hein. Si on prend le max Est-ce qu'on peut prendre ça maintenant non. Pas eu. <rire> y a rien qui va! Vite! Lui, oui! Voilà, bim! On a la couronne. Vite, faut aller chercher la couronne de là-bas. Waouh, on prend tout et n'importe quoi. Ouais, on a la Mexi couronne, la Royal Crown. Mince, quelqu'un arrive. On peut pas ouvrir nos yeux. C'est trop... C'est trop brillant. Voyons voir. Alors revenons à, à notre arc-en-ciel. 58 sur 58, c'est 58,58. Ah, j'ai eu que la moitié. On pensait qu'il y avait tellement de courants. Ça faisait peur. Eh bien, 58. C'est seulement 58, donc ça sera une constellation euh, un peu euh, terne, mais on a eu un cadeau, on a un cadeau, je peux, peux porter la couronne j'imagine. Et on a réussi à faire du coup... Ok, du coup, là on a un présent par exemple. Du coup, on peut choisir ça et mettre ça sur notre tête, j'imagine. Trop bien. On va sauvegarder. Et on est reparti. Nous. Euh, du coup, on a fait tout ça, tout ça, tout ça. On a fait la couronne. Et ça, c'est qu'on a fait, ça. Mais que star Ça, on l'a fait, hein. On a fait deux mètres. Mais Star Six. As al Assalamu Ah. Est-ce que tu as déjà été en euh, la péninsule arabe Est-ce que tu as déjà été dans la péninsule arabe euh, On n'a pas essayé encore. J'espère que tu pourras visiter euh, euh, pendant que tu roules. Ok, je pense que ça peut être possible. Ah oui, j'ai presque oublié. Oh oui, euh, un cadeau royal pour ton travail. Eh bien, on, on, on, pré on, pré on, préparait... on préparait un truc, mais on a été, on s'est ennuyé. Donc on te donnera euh, quelque chose sur Terre. Ça doit être quelque part, euh, là où tu tourneras. Petite blague de... Euh, on tourne des choses. Alors, aujourd'hui... Euh, tu vas rouler autour du monde. Eh bien, le catamaran, bon, il devrait être au moins de 3 mètres. C'est chaud. Et il reste 11 minutes. Oh, ça devrait aller. Mais euh, pas plus que ça. <musique> et bien sûr. Voilà, on est gilet jauné. Mais laisse-moi passer là. Avec la batte. Voilà, merci pour le petit coup. Ah là il y a plein de trucs. Ouais... Ouais... <rire> Mais allez, Arrêtez de me chasser Pourquoi il joue au foot avec moi Les bonsaïs on peut pas les prendre. Dane. On peut pas tout prendre ça là. Ah bon On est trop petit. On va devoir recommencer parce qu'on est trop petit. Si, là les poils on peut les avoir non Ça on peut pas prendre. Ça c'est bon hein Oui. Mais arrête de jouer au foot avec moi. Là-bas. On peut rien prendre. Quel enfer. Je me fais chasser par un ours. Qu'est-ce qu'il se passe Voilà, les, les, les... Ça. On peut prendre... Même pas Mais... Oh Qu'est-ce que je fous ici On va aller à la plage. Il y a l'air d'avoir des trucs bien dans la plage. C'était pas dans ce sens là, mais c'est pas grave. Voilà, hop. des créneaux hein. Qu'est-ce qu'il fait avec le gars Je sais pas à quoi il joue mais ça a l'air bien Ok bon on reviendra plus tard euh, non mais arrête de tourner par là s'il te plaît Ah on peut prendre ça maintenant ok je suis pour. Ah on peut prendre ça aussi. Je suis pour. Ça va être une galère. Ah non, pas dans l'eau, pas dans l'eau, pas dans l'eau. Pas dans l'eau. Ah je sais pas pourquoi je vais là gratuit. Hein. Là-bas, il y a des trucs. Mmh... Bah, le poisson. Ah, on est bloqué. J'ai l'impression qu'on va pas grandir beaucoup ici. Là, là, ça, on peut pas prendre ça Non. Bon, on, va... on se barre. On va essayer de choper le truc avec l'ours, là. Pilililili. On peut pas avoir l'ours. Mince. Oh, on peut récupérer des pommes, des poires. Et le feu, on peut récupérer, Waouh hein. Wouah il, il, il y a méga ours. Oh, il y a w Wiberbeer Oh, trop bien. On peut récupérer le feu, trop bien. C'est euh, le meilleur jeu du monde. Salut On se dira. On revient tout à l'heure, Beer, pour te récupérer. Je sais pas si vous connaissez euh, Beer. Je trouve ça génial euh, sur euh, Cartoon Network. C'est euh, mon dessin animé préféré du moment. <rire> J'ai pas beaucoup de goût. Sur le coup, en ce moment, parce que je regarde pas beaucoup les dessins animés. J'avoue. En ce moment ce truc. Allez, allez, allez En petit en reculant. Et en faisant demi-tour. On peut toujours pas prendre ça. Ok. On va tout récupérer là au milieu. Wow, on a récupéré là. Le... Super <rire> Super On a l'horloge Le PQ Au cas de, en cas de reconfinement. Ah, j'ai récupéré, récupéré quelqu'un. J'ai perdu trop de cheveux. Pas grand-chose. Hop, demi-tour. On peut récupérer les petits. Les pigeon On est revenu ici, quel enfer Mais... Arrête de tourner en même temps. Mais... C'est pas très pratique. Allez Pourquoi la manette elle veut pas marcher Quel enfer. On va aller là. On a 2 mètres, hein. Il nous reste 4 minutes, je pense que ça devrait le faire. Voilà, 2 mètres 11. Alors, on est en train de tout perdre. Qu'est-ce okay, qu'on fait... On ne comprend plus où on est. Euh, alors, merci. Bonne percu. Très très bonne percu. J'aime bien. Bon, faut qu'on se barre d'ici. Hein. Je crois qu'il n'y a, a plus rien pour nous ici. Euh, là. Mais les chats, non, on a perdu les chats. Les chats. Non, le chat, il s'enfuit. On pas trouvé le présent, je crois. On va pas trouvé le cadeau. De toute façon, on le verra plus, moment. Ça y est, on est devenu surpuissant. On peut choper tout, même les ours. On va aller pouvoir chercher Wilbur Beer. On peut choper les... <rire> Allez On est en train de tout perdre là, à cause des portes. Ah oh, il y a la famille. Allez, en demi-tour. Les plots, non, toujours pas. On va aller chercher les... Là-bas. On les a eu? Ouais, je crois mmh. Il reste 60 secondes et il me reste 33 33 3 cm c'est chaud vas-y tombe j'ai besoin du truc en bas vous voilà on va pas y arriver oh mais j'avais pas vu que Katamari là Pas y arriver. Vite le signe là-bas. Là-bas, vite. vite. 3 mètres pile. Il nous restait pas beaucoup de temps. Very aéri, très aéré et excitant. Mais maintenant... Euh, Qu'on a fait tout ça... Il reste rien du tout, mais... Ouais, euh... <rire> c'est vrai. Uh, you have to m On doit faire plus grand. Ok. Bah, on va te laisser travailler. Bah, c'est très bien. laisse moi Il restait 8 secondes. <rire> Lol. <rire> Lol. Donc, en fait, on peut perdre. On peut encore perdre si, si je me prends le, des trucs. Voilà, salut <rire> On a gagné <rire> Oui, j'ai du mal à repérer le, par rapport à la taille. J'avoue qu'il y a des trucs, tu vois, où je me dis. Là je peux en récupérer, en fait, euh, non. Et du coup je me cogne et je perds des trucs. Mais en fait il y, y a un chemin, je pense, euh, spécifique pour les. pour avoir euh, optimisé. délibérément. Alors là, je suis pas d'accord avec euh, ton assertion. Euh, soit, alors non, c'est pas uniquement parce que j'ai pas vu, c'est aussi que la manette m'aide pas. Par exemple, je sais pas si t'as vu, mais il y a des, des, des, des virages, que qu'il qu y a des moments où ça se passe bien, et ça garde la vitesse, et il y a des moments où je garde pas la vitesse. Et du coup, j'ai du mal à tourner. Donc je me dis, ok, j'arrive pas à tourner, je continue. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que je prenne mon temps, je pense. Le blooming. On a fait 3 mètres 1, le minimum. Ah, mieta, a de a vu, on a on a Euh, sur, les, sur les humains, il y en a qui sont plus grands aussi, il y a des, des moments où je me dis ils sont plus grands. Euh, je vais sauvegarder en fait. Après c'est pas le truc d'être parfait dans, dans le game, hein, mais... Mais dans le truc, c'est... Euh... Make Pisces, On va faire... Alors, est-ce qu'on fait le signe Celui-là on l'a fait, celui-là. Ah oui, on peut faire... On peut faire euh, l'ours... Euh, le, le truc de l'ours. On va faire... Euh... On va faire celui qui était déjà là, c'était signe. Donc on va récupérer tous les signes, J'imagine. J'ai vu comment crap c'était ça. Qu'est-ce que c'est que c'est Il y a quelque chose qui manque. C'est notre cadeau royal. Non, quelque chose de plus. Eureka Nous l'avons C'est rien d'autre que quelque chose de très gracieux. Le, le ciel manque de quelque chose de, qui... manque de grâce. Ça ne flotte pas. Comme un... papillon ou sachet euh, comme un roi. Et non, ce n'est juste pas là. Qu'est-ce qui est gracieux sur, en, sur Terre Les signes, bien entendu. Eh bien, on t'envoie, euh, sur Terre. Ah, c'est des autres signes oh. on, veut de la, on veut de la grâce. Dans le, dans le ciel. Mais les... Signes. On dirait qu'ils ont pas encore éclos. Oh, y'a les... Y a les souris qui s'occupent des œufs de signes. Mais on, étrangement... Si tu les roules dessus... Ils vont commencer à bouger et à se, à, se, à se... Et à éclore, ok. Ok. On va... On va egging tout le monde. Ok, 7 minutes. Allez, petit, allez, petit. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Ah, c'est bien, ça. On peut, faire des, on peut faire des contres avec les pièges à souris. Youhou On a perdu un, je crois, hein, quelque part. Non. Mais, Et... je comprends. Hop. Le virage. La souris, là. Je crois qu'on a eu tout ce qu'il y avait dans le. Non, il une remonte de. La souris, là. Voilà, c'est bon. Mais. L'oiseau, là. J'ai vu. Euh, euh. Encore un peu, oui, merci. Ah oui, c'est les œufs de signe, c'est pas les œufs d'oiseaux, d'accord, ok. Euh, ok. Ah oui, d'accord, excusez-moi, bonjour. Ils sont en train de manger les œufs de là Là y'en, a. Mmh. Oula, on a failli tomber dans le trou. Là. On descend. Attendez. Hey, le présent, il est là. Cadeau. Attends, le cadeau. On a un cadeau. Qu'est-ce qui se passait? Je suis où? Mais je suis bloqué? Le jeu? Le jeu? Le jeu? Aidez-moi. Le jeu, s'il vous plaît. Non, les signes, ils se barrent tous. Ah, ça y est, j'ai traversé. J'ai retru... retrouvé ça. Mon dieu. ton neuf. Ok. Mais tout droit, là Tout droit Tout droit Bon, là, on a évité plein de trucs. et une ben va me faire remarquer. Salut, Andalis Quoi Attends. Je touriste ton truc. Salut, Andalis uh, What the fork is this uh, It is... Uh, a game uh, If you don't know... Uh, « This game is about uh, a prince, uh, that uh, we need to, uh, to remake the star. Uh, » Allez voir, on Ah, j'ai pas mis à jour sur Dark Souls. Dane, Je fais les choses à la main, hein. pardonnez-moi. Hein. Alors ça c'est Katamari, c'est un super jeu, où euh, en fait tu dois recréer des constellations. Avec euh, bah là c'est la constellation du signe, donc on fait euh, voilà, On est en train de récupérer des signes, hein. tu vois. Euh, et du coup moi je me suis posé là comme question, euh, vu comment ça se déroule actuellement sur internet, euh si c'était pas une. une sorte de d'allégorie de, euh, de, de, des élections. Voilà. Euh, la question est toujours en suspens, personne n'a répondu pour l'instant. Étrangement. Donc on, on est un petit prince. ou princesse, je sais même pas d'ailleurs. Ah si, dit prince. Notre cher roi. Le roi du cosmos. Et l'idée, euh, bah voilà, euh, c'est que... Euh, on, on déplace les choses, euh, on amasse... Euh, beaucoup de gens, beaucoup de choses, beaucoup d'objets. Euh, beaucoup de, de trucs nuls, d'ailleurs, en général. Euh, pour faire une grosse taille de euh, de, de rond euh, Et en fait là on, je crois qu'on va pas y arriver euh, Je sais pas si on n'a même pas réussi à faire 30% de, de, Du travail Mais euh, l'idée voilà, c'est de pouvoir euh, recréer des constellations euh, Parce que euh, notre le roi du cosmos a décidé d'être con et il s'est dit ouais en fait euh, je préfère avoir, euh, je préfère voir le ciel euh, sans, sans étoiles et après euh, il veut qu'on fasse les étoiles. Avec les trucs qu'on trouve euh, n'importe où. Voilà. Donc euh, voilà, là il s'est dit il manque de la grâce donc euh, on récupère des, des signes logique euh, là. Euh, et euh, c'est compliqué les touches pour moi, je crois. En euh, je suis choqué. Euh... <rire> Twitch, il a dit. Twitch a dit: What the fuck, uh, it's, not, uh, it's not permitted uh, on, on this chat. Choqué. Very graceful. En tout cas, j'espère que tu vas bien, Dolly. Tweet, tweet, tweet. Uh, Nosy things. Oui, on va rendre ça plus, euh, plus euh, gracieux dans notre euh, retour à l'arc-en-ciel. Ah on a fait 48%, c'est... mais c'est pas grand. C'était supposé être euh, les signes, mais il n'y a que des... <rire> il n'y a que des... Euh, comment ça s'appelle déjà Des... Euh, ducks et canards. Euh, miraculeux, avec ses miraculeux pouvoirs, on va pouvoir euh, gérer, euh, les, faire, les faire en sorte que ce soit des signes, mais bon. Next, next time, euh, pense euh, gracieux. Et du coup, on a gagné un signe. Guess what Guess what it is Devine ce que c'est. Eh hein. bien, euh, le relâchons-le dans, euh, dans l'espace. Wow, Quelle magnifique constellation! Entracte. Je sens le cosmos. <rire> Apparemment, il y, y a des personnes qui sont fans de ces petits passages, je comprends. Toujours très rigolo. Et du coup, c'est un jeu. Euh, on va mettre le signe sur la tête, hein, c'est mieux. Oh Un catamarie Attendez, on peut mettre les deux ou pas Parce que si on est les rois des signes et qu'on a une couche signe, euh, c'est génial. Oh On doit choisir, mais je pense que je vais préférer la couche signe. Voilà. Oh Youhou Bon du coup, on a fait le cancer, on a fait euh, la couronne, on a fait le signe... Si on faisait... Euh, bah ça... Euh, les, comment s'appelle Ursa Major, c'est euh, l'étoile de l'ours. C'est la plus importante, non Et que ouais, ça s'en va. Pour vous dire la vérité. On a aussi fait une, la grande ours, ouais, la constellation de la grande ours. On a aussi fait une constellation... Euh, bah la grande ours, hein, pour être exact. Euh, un parent euh, qui part au travail euh, Un parent qui laisse le travail à son enfant Ça a l'air d'être nul hein. euh, Bah oui euh, Et bien finalement on a décidé euh... Le dernier s'en va Quoi Bon du coup on va Ok Ok <rire> C'était des blagues que je n'ai pas compris. Allez, salut, j'ai pas lu. Ah, faut avoir la famille des ours. Oh, ils sont tous énormes en plus, les ours. Waouh, regardez, il y a des... Comment s'appellent les... les lamentins Il y a des rochers qui tombent. Il y a des ours qui tombent. Mon dieu. Bon, rien d'être bitué. Mais comment je... J'ai je... déjà... Mais quel est ce monde Ah, il faut juste récupérer un. un. Ah, il faut en... Les... Ah, faut trouver le plus large des, des ours, mais c'est celui qui tombe, là-bas. Mais il faut d'abord avoir une boule. J'ose à peine imaginer. Oh, on est déjà grand. C'est génial. Ah, il l'ours, lui. Là. Bir, C'est tout Allez, petit. Ah, il faut en refaire un. Faut essayer de récupérer le plus grand sans en récupérer les autres. Ah ouais, plus compliqué. Bon bah on a fini, hein, c'était bien. Hein. C'est pour ça qu'il a dit ouais on, on, en fait c'est pas bien de laisser les... Je sens le cosmos m'envahir. Je sais plus ce qu'ils disent dans... Euh... Je sais plus ce qu'ils disent dans... Euh, comment ça s'appelle Le euh, cheval du zodiaque. Je connais pas suffisamment. C'est mon premier first try. Euh, bah non, non, non, j'ai fait... La, la dernière fois on avait bien réussi. Euh, mais on va en refaire hein. On va essayer de choper le plus gros. On avait réussi à la fin, euh, la, la dernière fois, à faire un first try euh, euh, justement en avant de partir. D'accord. Ok. Ok. Bon, faut éviter tous les autres euh, ours. Et ça, c'est compliqué. Est-ce que vous appréciez ce petit euh, déhanché de catamarie avec euh, son signe, euh, sa couche signe J'apprécie. Hein. Alors, euh, là, il y a un ours, là, un ours blanc. En plus, il faut, faut que j'apprenne à tourner. Hein. Allez, tourne Tourne Tourne Tourne, tourne Wouah, il y a, a, a quelqu'un caché dans un ours, là-bas. Bon, on tourne comme ça, peut-être. Waouh, un éléphant Il y a tellement de trucs qui se passent, ici. Attends, on va, on va choper les, les skaters. Skater, revenez! Oh, il y a une girafe. Vous! Je vous veux. Non. On ne l'a pas. Mais qu'est-ce qu'ils foutent tous? Il n'y a rien qui va là. Hein. Il y a rien qui va. Hein. On va jamais les avoir, les skateurs parce que je ne fais pas la speed, la vitesse. Euh... Pas. De toute façon, on grossit pour récupérer le fat ours qu'on va trouver. Euh, je pense que on va prendre celui de l'eau. Hein. Bon, attendez, hop. Ah non, on a failli avoir le, la statue. Oh Mais lui, il est fat, lui Attends, attends, attends On veut l'ours roquette maintenant Quoi Oh non Je l'avais pas vu Mais oui, il est tout petit les pété On veut le rocket maintenant Non mais on s'en fiche ça Create Stardust Moi je veux l'ours rocket là Mais allez, speed euh, On a compris. Alors l'os 4, par contre, il faut quand même être bien bien bien fat avant d'arriver à l'avoir. Euh, donc, on fait un demi-tour. Bim. C'est des petits ours aussi, là. Les ours... Ah oui, c'est des, des ours en peluche. Waouh, comment on va faire pour éviter tout ça là Ok, on est parti par là. Le foin, le foin, le foin. Ça, c'est des ours Non. Ça, c'est bon. On peut prendre. Non, mais euh, c'est incroyable ce qui se passe. Bim, bim, bim, bim, bim. Oh Je crois qu'il est passé. Il est passé. Tourne Tu fais quoi Quelle la merde là On va continuer sur ce chemin, grossir au maximum, pour pouvoir avoir notre ours. Bon, apparemment ça, on peut pas l'avoir. De toute façon, il double sur la droite, euh, je crois. Si tout se passe bien, c'est bon. What Ah, attends, attends, on peut vous avoir, vous Voilà, salut. Voilà, on a tous les skateurs, ou la plupart, je pense que ça fait un bon rappel de, de Tony Hawk pro skater qu'on avait joué. Mais non Pourquoi il était là, lui C'est un petit oh Bon, on va s'arrêter, hein. On fait un dernier test Moi, je, je, je suis très motivé à faire un dernier test. Hein. On crée de la poussière d'étoiles. Je veux absolument avoir l'ours qui pète du feu. L'ours roquette. Mais tu me parles tout le temps, tu me dis la même chose. Ok. On va peut-être prendre de, un peu de ça sur le chemin. Allez. C'est parti. Boum, boum, boum, boum, boum. Il est... Mais non, la voiture. Il est juste derrière, je sais, je connais. Mais non, on a failli la voir. Attends. L'ours qui pète revient. Oh, on est perdu. Oh, tout de suite, mon marron. Il y, a les, il y a toujours le grand ours en moi. Alors là, faut que je fasse attention parce que c'est... Non C'était ici. Bon, c'était notre dernier try. <rire> yeah. Bon. c'est Pas grave. On aura fait le premier. Le premier est un peu plus grand que les autres. On continue sur les autres. De toute façon, euh, comme, on dit, euh, comme on a dit, il n'y a rien de parfait euh, dans l'histoire. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Bon, bah, du coup, il y a celle-ci, là. Hein. Les poissons. Qu'est-ce que c'est Il manque quelque chose. Eureka Nous l'avons Quelque chose de frais le, sky, euh, le, le ciel et euh, euh, spoilé, alors spoilé, je crois que c'est euh, pas très frais, quoi, dans l'idée. Euh, ce n'est pas frais du tout, ça pue. Ce n'est pas acceptable. allez ah, trouve quelque chose de frais, des, des poissons frais sur terre. Ok. On envoie des choses sur terre. Ok. Il oh, y a tellement de poissons. Allez le prince. Il a l'air le sky <rire> le ciel a l'air un peu fatigué comme tes yeux un peu nuageux. On sent un peu plus à la maison sur terre et euh... voilà on va trouver des trucs. Oh là là les blagues merci. Allez vite. Ok. Ok, 6 minutes. Ah, il y a des poissons. Y a les poissons dorés. Meilleure chanson. <rire> tourne Tourne Non, tombe. bas, ok. Poisson Non. J'espère que vous appréciez les, les chants d'enfants. Oh non, on a perdu tous nos points SKY bon. Quel enfer Vite cache. Là, hein. Vous savez j'ai compris comment tourner lol. Par contre euh, remonter à la surface je sais pas trop. Hein. Vous êtes vous piquer la bouffe hein, les manchots. On vous prend en passant. Là-bas j'ai vu des poissons, des raies. Il fout des raies sur la, sur la terre ferme. J'ai appris à tourner. Bravo. Bravo. Il, a, il aura fallu jouer 3h, heures, 4 heures au jeu pour comprendre les touches. Ça fonctionne les raies Oui, ça fonctionne. Bien. Les raies, ils ont été écrasés par un truc. <rire> Lol. <rire> Quel lag. Il euh, y, y a des ours. Euh, ok. Il euh... n'y a plus de poissons ici. ici là. Ça, c'est le début. On va aller du côté du port. Il oh, y a un gros poisson là. On l'a eu. Là, il y a des poissons. Je sais pas si c'est frais, mais on peut pas les prendre. Il y a des poissons volants, là-bas. Laisse-moi passer, toi. On n'est pas passé par là, je crois. Ici, on est passé par là. Oulala, là là, tous les poissons qu'on n'avait pas vus. Voilà. Excusez-moi, messieurs, dames. Oh, un poisson. On peut vous avoir, monsieur le poisson Ah, ça a l'air bien ici. Pourquoi ils sautent tous là C'est un, plong un plongeur pour poisson On dirait. Je crois que on est pas mal, hein. prendre là oui les poissons les fiches statues oui, oui oui oui oui oh regardez ils font des ils font des, des jeux de, de poissons les poissons volants oui. On va essayer d'avoir les poissons là. Merci. Pour le temps. Ah c'est les, les statues qui récupèrent les poissons. Je commence à comprendre. On va attendre ici. Voilà. On va essayer de récupérer les, les poissons là. Youp là. On les a eu. Ah mais c'était pas des poissons. Oh il oh, y a des tortues monté là, oui, on est monté là. Ok, bon, je pense que c'est bon, hein c'est frais et tu peux et tu te sens plus vivant. Et bien, on va tout ramener cette fraîcheur sur la route de l'arc-en-ciel. Oh, ça a l'air d'être trop solide. 127, on dirait comme si c'était un, <rire> un quartier euh, poissonnier. Euh, bon, ouais, ça va être bien pour challenger, ok. O oublie le, ton quartier nul. Tu peux faire mieux. Ah, on a fait que 72 et c'était pas assez frais! On a ramené plein de petits. Regardez, il y a des gens qui lèvent les bras en plus. Mais du coup, on fait plus euh, un, un après. Je sens le cosmos. Ok. Euh, bah, tiens, mais que Starset, 7, mais que Gemini. Alors, les Gémeaux, euh, je sais pas comment ça va se passer. Hein. On va faire la 7, la 7 demain. J'étais en train de me dire, ouais, c'est bizarre, y'a plus d'étoiles de, de, de, normales en fait. Enfin, d'étoiles, euh, non. Est-ce que t'as été en Pologne on y va souvent. Tu peux visiter pendant que tu roules. Oui, c'est possible. Hein. Ah, j'ai oublié. Ah oui. Un présent royal pour toi, prince, qui travaille beaucoup. C'est ce qu'on a pensé pendant qu'on était en train de promener le chien. On l'a acheté euh, sur Terre. Alors, vu qu'ils ont promené le chien et qu'ils l'ont jeté sur terre, je soupçonne un caca et on va essayer de le récupérer ce, euh, ce caca. Et ça, c'est ma mission. Alors, du coup, le catamarie doit être 6 mètres. Bon, ça va, on a déjà fait pire, je crois. En 12 minutes. C'est un peu court. Mais on sait tourner maintenant. Allez Pourquoi j'ai pas réussi à aller droit, là C'est une autre question. Attendez, qu'est-ce okay, qui se passe Pourquoi je tourne Merci. Pourquoi ça tourne tout seul Mais c'est ça, en fait La manette, elle est tellement cassée qu'elle tourne toute seule. Arrête de tourner Ce qui est, ce qui est fort possible, parce que si j'arrête de bouger, vous le voyez tourner. Et en fait, c'est ça, le truc. Ah là là là là... Bon. Pourquoi na Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il me dit na Ah, parce que c'est Banana. Ok, j'ai compris. Je, comp je comprends On récupère toutes les bananes est... Il a l'air content <rire> C'est très bon les bananes Allez hop. Ouais alors là on voit bien Je vais tout droit normalement Bonjour Ok bon les ananas Il y a les melons là bas on peut aller les chercher je crois Euh, les les, les pro-ostecs. Bon, il n'y a plus rien de ce côté-là, j'ai l'impression. Arrête de tourner, en fait, ça me, ça me stresse. La manette, s'il te plaît. Je, alors, faut que je me rappelle le, quel est le problème de l'autre manette. Je crois que c'est le fil. C'est pire. Du coup. Euh, on va aller là. Je, change, okay, enfin. je, je crois que vous l'avez vu quand. à chaque fois que je pose la manette ou en vous voyez que je tourne un peu à, à droite. Je crois que c'est à droite. Euh, c'est pas voulu. C'est bon, on peut avoir eux non Oui. On va pouvoir avoir les, les bouées On va pouvoir peut-être avoir les, les manchots, mais je crois pas Je sais pas si on est à la bonne taille là, pour les manchots Non Faut qu'on bouge d'ici en fait, y'a plus rien hein, parce que ah, ma taille. Si, alors, la... C'est quoi ça Ah oui, c'est les salades Pourquoi je n'ai pas vu ça Non, c'est les... ça, c'est des melons, ça. Ah, oh, a... j'avais pas vu, mais il y a les... les mecs en moto, là, comment s'appelle les bosozupus Ah la classe Avec leur super euh, frange... euh, frange... Euh, leur super euh, banane. Allez, on tourne. Merci. On va revenir ici, hein. on fait un petit passage et après on revient en, en Casse-toi toi Pourquoi tu me penses dessus Alors, retour. Je pense qu'on peut avoir les manchots maintenant. Toujours pas. Je peux en faire. Il n'y avait pas le camp là-haut là il y a le feu, on va chercher le feu On peut pas Bonjour monsieur le lapin qui fait flipper On prend, on peut, on prend la télé Je sais pas si vous, ça vous ambiance la musique Parce que moi je suis, je suis un peu ambiance Ok on peut avoir ça, ça ça va grandir On va nous faire grandir très vite ça Bim, bim, bim, bim, bim. Voilà, Vite, ça sent Il y a les nénuphars aussi Et les haches, pourquoi je peux prendre les haches Voilà. Voilà. On peut avoir les gens, ça y est, on peut avoir les gens bientôt. J'ai vu l'autre là dans l'eau là qu'on a voilà. On prend tout ça. On va prendre les, les vélos. Je pense que les vélos on peut les prendre. Les petits on peut les avoir, ok. Le petit Boss Ozoku, s'il vous plaît. Merci La tête Ah eh, il s'est là-bas Attends, reviens bon, On va prendre ça, hein, les petits enfants là, à côté du sumo, j'imagine Il y a la même coupe Par contre, il faut venir, il hein, faut arrêter de se... Hein Les pêcheuses Hop, les manchots Gag gars qui tapent Ça on veut toujours pas, ok euh, ça, toujours pas Il faut qu'on se trouve ailleurs, non Il a pas un truc où ça peut nous aider où on doit tout récupérer ici Ah, je peux avoir le banc Ok, je prends le banc. Merci. Le pêcheur. Il a pas un truc là-haut Mais si, y'a des trucs là-haut Voilà. Tout ce qui nous manquait. Maintenant qu'on est très grand, ça va aller vite. On sait même plus ce qu'on prend maintenant. Une petite ferme. Les poissons là hein. ah, On a chopé aucun poisson. Allez le plongeur, libre. On a le plongeur. On va récupérer les poissons. 6 mètres, euh, il nous reste 5 minutes. Hein. On va prendre ça. On ne prend pas tout, c'est pas grave. Il faut que ce soit un peu mixte, hein, notre, notre agencement de constellation. Là, vous voyez bien qu'on est en train de mélanger un peu tout. Euh, parce que c'est aussi ça. ça. Hein. Voilà, on, a, on prend les vélos. Les gens. Oh, il y a des chanteurs Ah, le sumo, on peut toujours pas le prendre, par exemple. Hop, demi-tour. Les poissons. <rire> ils, pri ils, pri ils ont des trucs sans sont punition, là, hein, ou comment ça se passe. Oh, une petite maison. Euh, oh, il joue avec le yinche. Trop bien. Est-ce que là, on peut rentrer hein Non. Ah, il y a levé le vélo là. Euh, euh, bah voilà. On a l'ours. On est à 3 mètres. Il manque la moitié. Ça a débloqué un truc Ouais, ça a débloqué un truc. On peut monter encore plus. Ok. Ok. Non mais là, il y a déjà pas mal de trucs. Hein. Regardez, il y a <rire> le commissariat. On va aller choper les cafés. Allez ah non, les caf. bim, bim, bim, bim Voilà, on se barre. On va monter du coup. Elle attend. On attend quelqu'un dans l'école. On peut pas rentrer dans l'école. Par contre y L'école a l'air euh... dangereuse, hein. Il y, a... y a des rochers qui tombent de votre école. Euh, ok. en de taper du, euh, du high level, hein, On commence à grandir de plus en plus, c'est le bordel. Alors, c'est où qu'on monte déjà sais, on, on a vu que c'était juste à côté, mais... C'est là où hein Poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum, poum. Voilà, hop, on prend ça. On va, on va, on va retenter la, la montée. Et on peut passer ou quoi pas Non. Et je suis en train de tomber. Euh, deux minutes pour avoir 6 mètres, ça va être compliqué, non on repasse par là, écoutez. On prend tout et n'importe quoi, hein, j'allais dire. Les Bossozoku Oh, il y avait même la vache Bossosoku qu'on a récupéré, c'est magnifique euh, Les champions. Voilà, et là, on peut monter par ici. On monte, on a dit. Merci. On va récupérer notre beau Suzuku fan de chien. On peut récupérer les pierres, enfin. Ce qui veut dire que on est pas mal. Là. Voilà, c'est bon. Ok. On est dans l'école, on récupère toute l'école. Le, le, le game, c'est ça. On va jamais y arriver à faire <rire> 6 mètres là. Les cages on peut Non. Euh. Compliqué. Ah mais c'était là-bas. Vite, vite Vite C'est là-haut C'est là-haut euh, Allez, monte Non on n'y arrivera jamais! Ah, si, peut-être un peu. Une voiture. Oui, la voiture nous a aidés! La win. Il reste une seconde encore. <rire> on a toujours pas trouvé le cadeau, hein, d'ailleurs. Je suppose que le cadeau, il est... On n'a pas retrouvé le cadeau. En fait, là, ça serait intéressant, parce qu'ils nous ont dit qu'ils avaient baladé le chien. On va peut-être aller chercher le cadeau. Franchement, elle est belle. En fait, plus c'est grand et plus c'est joli, je trouve. Meilleur dessin, de... <rire> meilleur dessin d'oiseau de toute ma vie. <rire> bon, on va, aller, on va refaire ces niveaux pour aller chercher le cadeau. Euh, J'espère que c'est euh, en bas, mais euh, je crois qu'on l'a pas vu. Euh, C'était le 7, c'est ça? Chut, chut. 2, 1, 6, c'est sûr. 7. Du coup, faut qu'on aille plus vite aussi. On va essayer d'aller plus vite. Hein. Tourne, tourne bien Pourquoi il ne tourne pas bien Oh là là Alors on continue sur notre petite marche. Mais regardez-moi cet enfer de manette. Mais c'est pas possible. à ah, tout le temps tourner à droite là Il faut que m'embêter Je peux même pas prendre l'état, c'est nul. On prend les bananes. Mais laisse-moi Pourquoi ils me boycottent comme ça, là Dans l'autre sens. Voilà. Mais il y a la caméra, s'il te plaît. Respecte-moi un peu. Il y a des speedruns dans ce jeu, c'est sûr. Je suis en train d'y penser. Il hein. y a forcément des speedruns. Je sais pas si c'est la musique qui m'a aussi motivé à, à recommencer, hein, parce que le cadeau euh... en vrai, c'est juste parce que c'est peut-être potentiellement un caca. Voilà, on est à un maître, ok. On va continuer à prendre tous, ces... tous ces trucs nuls. Si oui il y a des speedruns, ouais ouais c'est sûr. C'est sûr et certain. Parce que moi je suis tellement long. Euh... Mais là en fait ça se voit en fait. Euh... Je sais pas si vous voyez euh... le problème de la... de la touche. Je le sens tout le temps. Bon. Un peu, en faire. Oh là là. En plus je le loupe de peu quoi. C'est genre je peux aller tout droit. Hein. Mais à partir du moment où je lâche un peu pour tourner, il tourne vers la droite. Il n'y a que par moment où ça se passe bien. Il faut que je sois crispé, quoi. Casse-toi, toi, toi On n'a pas récupéré le feu la dernière fois. Mais partez Monsieur Moustachu. On veut pas de vous. Nous. Bon là on va juste chercher la télé. On va aller chercher les manchots. Je pense que les manchots on peut les récupérer. Non. Ah. Je me, bike, je me fais bully. Ah oui. Ah bah ça c'est bien. Ouais, les, les, les nénuphars. Ok. Ça on peut toujours pas. Ok, on va monter là-haut parce que je pense que là-haut on va pouvoir en grossir vite. Parce qu'on est resté un peu trop longtemps ici tout à l'heure. Et là on va monter direct. On va passer par là. Mais arrête de tourner Il a chu, exact. Donc, le poisson place ça on va grossir oh. l'enflure de voiture est passée par là bien sûr toujours euh, toujours aller à la map hein bien entendu toujours euh, récupérer euh, les 5 fruits et légumes par jour nécessaires à une bonne constitution d'étoiles les, les, Un peu de... Voilà, un petit peu de, de, de carton On peut pas monter là en okay, faire Je suis descendu là et je peux plus remonter Mais vous êtes sérieux dans votre histoire Vous m'embêtez les gens Je vous permets pas Laisse-moi passer C'était à 3 mètres hein, que ça ouvrait là -haut. On va bientôt y arriver normalement Bordel C'est les vacances ou quoi Les manchots, les gens, tout ça Bim, bim, bim, bim, bim, bim Je te permets pas la voiture en fait Tu me casses la tête Pars J'essaie juste de passer moi hein. On va choper les keufs Laissez-moi passer pour choper les cafes. Pourquoi il me tire dessus, lui Il est vraiment très sérieusement en train de me tirer dessus Mais je te permets pas, en fait. La voiture Non Mais... On peut pas choper ça encore Ok, on fait... Attends qu'on arrive à... J'étais à 294, je suis descendu à 290 à cause de la voiture. Hein. Ok, on fait... Allez Allez Allez Voilà, trois mètres. Allez, hop, c'est bon. On roule sur tout le monde, on va monter. Mais non je bloqué. Le panda. Toujours prendre le panda. Et on va monter là. Je crois que c'est ici qu'on peut monter. Excusez-moi, je, je, je vous avais oublié. <rire> Monsieur l'ours. Mais on perd tellement de trucs Voilà, les chanteurs... On va d'accélérer hein? Non Non Non. Ok. Ça veut pas. à 4 mètres. Repasser dans le poulailler au cas où. Allez, on monte. Allez, tourne Tu fais quoi Non, toujours pas. S'il vous plaît. Merci. Mais non le tracteur, NON J'ai perdu tellement de taille, là Le tracteur, t'es lourd Vas-y, j'ai peur maintenant de la voiture signe et du tracteur. Quel enfer On veut juste monter, nous hein. On va aller chercher le cadeau Laissez-moi passer s'il vous plaît <rire> Mais NON Comment ça Je peux pas monter, je peux plus monter. Ah, ah, j'en ai marre. Je me barre. On va choper tous les, tous les... Je pense que c'est ça. Et en fait, il nous faut une sorte de, voilà, de petit euh, truc pour monter. Voilà, comme ça. Allez, allez, allez. Y a moyen là. Purée, quel enfer. Bonjour, on vient rouler sur vous. Et grossi, reviens à la t'acharner Mais non mais t'inquiète, euh... J'ai grossi, je suis revenu. Mais euh.. Quel enfer hein Là, là c'est l'enfer aussi, parce qu'en fait, là pour monter, euh... Ça a l'air complexe. Mais vas-y oh, Passe Là on est trop gros. Qu'est-ce fait Allez, là, faut monter. On accès euh Bon ok, on est là, on est là, on est sur place euh, On va jamais trouver le cadeau hein. on, on voit rien, c'est magnifique J'imagine que c'est pas grave Non mais, il reste 60 secondes Où est le cadeau Ouais y a des monster trucks, quel enfer La trop de voiture j'ai vu le cadeau. J'ai vu le cadeau. Il est là. C'est ça là, là-haut. Ah non, c'était pas du tout ça Oh là là là, quel enfer. La voiture. Voilà, on prend la voiture euh, signée. Chet. On prend les portes là. Parce qu'on peut les prendre maintenant. Non, même pas. Quel enfer. J'aurais 16 secondes, donc je, on ne trouvera jamais ce cadeau. Le cadeau caca il est où Mais passe Allez Bon on tourne là. 4 secondes. Ça se trouve, c'est même pas un cadeau caca. Quand on perd, on fait du Starburst. Hein. Bon, c'est pas grave. Tant pis, on fait la suite. Est-ce que tu es déjà allé en aussi Donc il y aura encore un présent. Et tu peux trouver euh, sur Terre. Okay. Mais faut nous dire où c'est... Moi, je galère. Ah. Ah. Alors, comment vous dire Je vais enlever la caméra. Je... On va se préparer à ça. Ah, pardon, excusez-moi. Bonjour. J'ai euh, mis ce clic. Hop. J'enlève la cam. Et je vous laisse apprécier ce moment. Euh, pendant que je vais préparer mon addiction. Ah bon, ça fait ça maintenant. Alors, attendez. Pourquoi tu... Transition table, tu es où Ça marche pas ce plugin, hein. Quel enfer. Excusez-moi pour les oreilles. Hein. Bon, je pense que tout va bien se passer dans le jeu. Vous en pensez quoi, vous Comme ça, là, tout de suite, euh... sachant qu'on est tout petit, je pense que ça va bien se passer, hein. Je crois que on va sur Bomboclat par des souris. Quel enfer On est sous une voiture en plus. Super, sympa. Je suis en train de penser qu'on n'a pas écouté du coup l'épisode de la Nartube. Euh, je vais checker. Je vais checker. Parce que je vous ai dit, ouais, on peut regarder l'épisode de Anartube sur YouTube, le nouveau. On a regardé celui des autocollants mais on n'a pas regardé le reste. Bah, je comprends pas. Il n'est pas sur la chaîne. Peut-être que c'est sur une autre chaîne. Que je vais regarder. À moins que c'était juste un partage. Euh, c'était sur Twitter que j'ai vu ça. Mmh, mmh, mmh, mmh. Euh, tac tac tac tac tac tac. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, toujours non. Alors, la mini-série de l'UCL sur l'anti-électoralisme est pas mal du tout. Donc, oui, ça, j'en ai entendu parler. Mais je comprends pas. J'ai cru qu'il y avait une sortie vidéo euh, il y a deux jours. Et j'ai rêvé Ah, mais non, mais c'était sur Twitch. Ah, mais allez voir du coup un artube sur Twitch. Je vous laisse euh, aller kiffer. Du coup, euh, c'était un live. Moi, je croyais que c'est parce que je. D'après ce que j'ai compris, Anarchube n'a pas trop de temps justement pour... Euh, parce que be beaucoup de militantisme en ce moment. Et, euh, et c'est bien. Mais, euh, mais je pensais que c'était un, une vidéo YouTube. Bon c'est bien. Du coup on a regardé la dernière qui était euh, sur les autocollants. Et ça c'est déjà cool. Ok. Euh, bon bah je suis prêt. On est parti pour Sir Bomboclat. 12 mètres. 18 minutes. Je pense qu'après je vais faire une petite pause. Après ce lien. C'est à cause du fromage, ça. La craie. La craie, c'est toujours bon à avoir hein, chez soi. Hein. Si jamais vous avez besoin d'expliquer des choses dans la rue, prenez une craie. Peut-être le mettre dans un sachet parce que ça s'effrite facilement, mais. Créer sur le sol. Ça fait un peu vivre le monde. Il beaucoup de bouffe, hein. Là, non C'est moi ou... C'est parce que c'est le 4 a Je peux avoir les souris, bah super, venez J'ai hâte On a trouvé un portefeuille. Est ce qu'on Est-ce peut est courant hein? oui. On a une bouteille d'huile. Non, pas le chien. C'est des lampions, ça Et les rayons porcs. Bah oui, je dois, je dois y aller plus. Il faut avoir du grillé de fiche, un hein moment. C'est à cause du chien, c'est pas à cause de moi. Là. il y a des chaussures qui bougent ah, c'est des pigeons chaussures <rire> la blague oh, il y a des couteaux on voit rien on voit rien on passe par là vu le j'ai vu la limite 45 c'est derrière on va y aller essayer d'avoir les pigeons aussi en passant. On a pas eu beaucoup, je crois. Même pas. Mais je suis où là Ah, je suis sous le... Ah, non mais... Comment je fais là Je passe ou je passe pas Je passe. Mais pourquoi je... pourquoi je fonce dans ça moi Quelle idée Je suis trop petit. Hein. d'avoir les, les, les, les masques il oh, y a pas mal de trucs ici on a perdu beaucoup de choses aussi 1,5 mais on n'en est pas là encore purée les lampes là on a pas passer par ici les gens photocopient des fleurs et des melons hein. c'est bon on a fait un 5 on va passer par là quand même ok Refait le tour jamais passé si on est passé par là ça, ça change hein, la taille euh, vraiment hein. pas le coup et on passe par un 5 allez hop ah, je suis un 5 ah non je suis à 1,22 Ah j'ai cru que j'étais à 1, 5 non oh, le boycott on a pris le on a pris le bidet voilà. Je pense que les poubelles vont nous aider Mais monte Merci On perd beaucoup de choses en montant Purée monte Il y a les arbres aussi qu'on peut essayer de récupérer Bonjour On vient récupérer 2-3 trucs Merci On est toujours pas à 1.5 hein Donc on peut pas passer par là un... Allez La map Et On est à 1.5 Ok Je peux poser ça Remettre la cam Mais non Quel enfer Je suis empoté aujourd'hui voir un peu histoire qu'on continue. Oh. C'était quoi comme animal oh, On peut avoir les on peut avoir les Viens Viens Voilà. Avance On a les gens, ouais On a les gens avec nous Bon, les voitures toujours pas, hein, je pense. Par contre, on peut peut-être avoir les fourrés. Non. Bon, alors du coup... Ah, c'est une sorte, ah, sorte d'alligator, à côté. Bon, on va aller choper euh, des trucs en face. Ah, Laissez-moi passer Lui, là. On peut pas avoir le, la, la tortue Non. Le feu Non. C'est le bordel, on va jamais y arriver. Monte on, Bon, on peut pas passer par là. N'oublions pas, ne passons pas par là. Pa, pa, pa, pa, pa. En fait, j'aimerais bien savoir ce qui me permet de grandir vite. Et ce qui me permet pas de grandir vite. Ce serait bien, ce serait cool. Oh, on peut monter. Oh, des portes. Ah, bah, le cadeau. Voilà, on a le cadeau. Non, faut juste arriver à 12 mètres. Hein. Les poubelles. Le foin. Ça, c'est 5 mètres. Ok. Bah, voilà. On roule sur la concurrence. Lol. Bonjour, je viens prendre des trois trucs. Genre, toute l'équipe de baseball. Merci. Petit, tu veux me venir dans l'équipe de Baseball Ouais. Ouais, je crois qu'on a toute l'équipe de Baseball. Ouais. On peut avoir le sumo Trop bien. Bon, bah on va rouler surtout tout ce qui reste. Ah, on peut pas voir là encore le. Ok. Oh bah y a, y avait des ennemis ici, j'avais pas vu. On les récupère en passant. Bah qu'est-ce que c'est que c'est Qu'est-ce que c'est que. Ah oh, c'est des statues Ah c'est le mannequin peace x 10 millions <rire> les surfeurs les mamies la statue on déboulonne ici des statues indeed, on n'est pas encore à 5 mètres oh. oh le skater vite vite vite vite le skater ba, ba, ba, ba. On perd du monde à chaque fois qu'on se tape une voiture. On se tape du monde. Et on est à 5 mètres. On a un ramen shop Non. Il faut avoir un ramen shop Bah.. Oh, ça... Ah oui non, ils nous disent qu'on est... on est assez grand que ça. Ok, donc on peut trouver un ramen shop dans le coin. Ok, super. Attends, je cherche un ramen. Laissez-moi passer. Ah non On est en train de tout perdre. Le ramen shop, il est où Il est pas là. Il est pas là On est en train de se faire bombo-clate Ah Il y a plein de trucs qu'on peut pas choper encore. Ah bah ça y est. <rire> on va choper les arbres. Il est où le ramen shop On va aller dans, bah, là où on peut, non Ouah, wow, une tête de tyrannosaure Ouais, trop bien Des sumo enterrés, trop bien La police La voiture Oh, dans pas longtemps, on va rouler sur tout le monde. Ça va être l'enfer. Il est où le ramen shop Je le vois pas. Les tracteurs, euh, les, les concasseurs avec nous. Mais s'il vous plaît, par contre, respectez-nous. Euh, on fait 7 mètres quand même. Hein. Le ramen shop. Tu es où On va récupérer toutes les voitures parce que... Euh, Nick le game. Ah mais c'était... Ça c'est des refs des ref à Dance Dance Revolution. Euh, les plus... On peut plus passer dans, là, dans le tunnel, qu qu'est-ce faire on peut plus passer dans le tunnel. Allez, on, on passe par là. On peut avoir l'éléphant L'éléphant, ouais On n'avait pas vu les camp... Le, le campement, euh, Ouais Je crois qu'on fait 11 mètres, je pense qu'on peut commencer à récupérer des maisons. Bon, toujours pas. Oh On fait la taille de... Euh, des billets. La maison des... des, des... Bon, est-ce qu'on peut avoir des, des maisons maintenant Oui, on peut avoir des maisons, si, si. On va récupérer toutes les maisons, si on peut. Allez. Et voilà, les maisons avec nous On peut choper ça là, parce qu'on sait maintenant. Ah non c'est aussi grand que ça, du coup on peut pas encore, c'est ça Ok. Les arbres. Les dépôts de voiture. Et les tipis. Allez On prend les tipi. Mais tourne Bon, c'est pas grave. On part. Tudu. On va monter pour récupérer tout tout tout tout tout tout tout minute Y'a un hélico L'hélico avec nous ouais On va choper l'ours. L'ours on l'a pas chopé. Quel enfer. C'est le meilleur monde. C'est le meilleur monde. <rire> en fait tu pars de très très petit pour aller très très haut et c'est trop bien. Euh, c'est archi bien. On a récupéré le radis, le cake shop, les bungalows. Est-ce qu'on est qu va avoir les... Allez, oui, les moulins avec nous. On est au-dessus des nuages, hein, je précise. C'est pour ça que c'est blanc. Est-ce qu'on pourra avoir l'ours le... On a l'ours Et voilà. On a fait deux fois le, le truc. Magnifique, regardez-moi cette. Ça donne la tête qui tourne un peu, ouais. Salut Misto, ça va Et voilà, notre fameuse étoile de 24 mètres. Et j'ai une gratte. On a eu plus de plantes. Bah ouais, on a eu tous les arbres, donc euh, ouais. Je te dis, euh, je t'envoie des cœurs dans le chat. Pire pire pire pire pire pire pire pire Petite entracte de la série Katamari. Maintenant ah qu'on va sauvegarder... Alors ah, attendez, il faut qu'on aille voir le présent parce que... Euh, on, a, on, a, on, a, on a trouvé un cadeau. Mais est-ce que ça va être bien On se balade avec... Oh oui, avec la guitare. Non mais moi je préfère quand même le signe. Il hein. y le signe. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas trouvé en hein, cadeau. C'est pas grave. <s> Alors le taureau, ah, le taureau, ça pourrait être mort. Vierge, ça va être de l'eau, je t'imagine. Géminis, on l'avait déjà, dé déjà débloqué. Bon, vas-y, on fait Géminis. être que des trucs en double, j'imagine. Donc, on... Misto, si tu te connais pas l'histoire, on fait euh, quelque chose de très simple, c'est on recrée euh, bah, les constellations. Et des étoiles, euh, que euh, le roi du cosmos a décidé de, de se débarrasser pour, euh, pour je ne sais quelle raison. Et euh, maintenant, on doit aller chercher. Ha, ha et on n'a toujours pas trouvé comment traduire. Parce qu'il y a la version française en plus, c'est ça qui est pire. Get it now. C'est maintenant. Ça n'a pas de mystère. Le ciel n'a pas de mystère. C'est tellement nul. Enfin, euh, c'est tellement... Voilà, bref. C'est important, c'est juste nul et ennuyant. Voilà. On va te dire ce qui est mystérieux les jumeaux. Quelle est la connexion Est-ce que c'est de la télépathie Est-ce qu'on a de l'ESP Je crois que c'est la... du caca. Euh... Faut, faut pas. Je crois que c'est pas les bonnes refs. Donc, faut prendre des trucs identiques. Ok. Euh, Est-ce que tu n'as pas un, un, un jumeau Ah, seulement c'est pas vrai. Euh, dommage, c'est nul. Pas de surprise. Déficience. Merci, roi du cosmos. Euh, donc, il faut avoir des, des doubles. Ok. Eh bien, on a 11 minutes. Super Merci de m'avoir insulté. On va prendre les doubles là. Bim. Bim. Bim, bim. Bim, bim. Donc le jeu, voilà, c'est on, on se balade et on fait des boules. Des, euh, des boules d'amas. Et la question euh, qui est dans la description, c'est une question que je me posais, parce qu'on amasse beaucoup pendant les... pendant les élections. Toujours pas répondu d'ailleurs. Peut-être que peut-être que je ne répondrai pas. Bon, il y a des qui, on va prendre des quilles. Ah, va, faut qu'on prenne ce chien parce qu'on a un double. Ah, hop, ça on a. Ah oui, d'accord, ça compte vraiment pas. C'est quand on en prend plusieurs, c'est Nick quoi. C'est, il euh, n'y a pas multiples de, de, de trucs euh, qu'on a. Ok, une fois un double. Qu'est-ce qu'on fait Le chat revient, le chien. Voilà. Twin cats, exact. On fait des twin cats euh, dans la vie. Les manchots, on peut Non, pas encore. Là, il y a des crabes. Hop Ah non, mais par contre, ouais, faut pas perdre les trucs, hein Alors, son Terry c'est la meilleure chanson, je pense que... Elle, elle a pas tort. Yeah, elle a pas tort, plutôt. Je sais plus comment... Ouais, c'est il c'est pardon. Je Je je dis, je dis tellement peu euh... comme ça donc euh... Ah, mais on on l'avait pris. pris Bon euh, Ça on l'a pas pantam pantam pantam Est-ce qu'on peut récupérer les, les poules Voilà, les vaches. Ok, on a des doubles de vaches, on a des doubles de poules. Voilà, ça c'est bon. On a les nageurs. Enfin, je crois qu'on a tous les nageurs. Allez, mais pourquoi vous allez vite Bon, c'est pas grave, on continue. Euh, bah non, en fait, on peut pas monter pour l'instant. Ah, on va essayer de traverser. Croisons les doigts ah, On a eu, on a eu un, euh, une loutre. On a eu une loutre. On va voir la deuxième. Ah, on la deuxième, c'est bon. C'est des, c'est c'est... On a eu, euh, les... On a eu des... Des ballons Je sais même plus. Euh, apparemment. Ça on a eu déjà. On peut pas les prendre. Ok. Euh, Est-ce qu'on est allé trop vite Je ne sais pas. Ah on, on peut les avoir ou pas Non. Ah non, c'est parce qu'ils s'énervent. Son... Okay. Euh, vous là Oui, on peut avoir les... les, les... On peut avoir les petits... Euh... Petit, merci. On est à 20. Faut qu'on qu retrouve euh, notre chemin. Ah bah, il y, y, y a les oiseaux là. Vite, monte Voilà, merci. Parce que là, on est... il nous manquait des trucs parce qu'on était trop petits. Donc, double de 6. Ça marche, 6 et 9 oui, ça marche. Oh là là là là. Fallait, fallait y penser, mais euh, on a. Le jeu. Ah, J'ai pris des trucs au cas où on en, on en retrouve. Euh, les crabes. Y'a quoi là-haut C'est quoi, quoi ça C'est des. Les téléphones Les téléphones Voilà, les téléphones, c'est toujours bien. Il y a pas que les téléphones, il y a une sorte de sonnette là, qu'on peut pas choper. Si c'est bon. Les euh, trucs... Ah, hop. Les jumelles là. Les bonsaïs, on les a. C'est là où on a commencé. Euh, Qu'est-ce qui nous manque euh, Le chien, peut-être qu'on a oublié le chien. C'est peu, c'est très peu. Le manchot, est-ce qu'on on avait un manchot le, le clown là Ah On veut tes manchots Merci. On a perdu trop de doubles. Bim bim bim bim. On va dans le sens. Il y a des triplets. Il y a des triplets Vraiment C'est parce qu'on est à, 3, à 33. Ah, hop. Euh, on peut avoir plus que des tripes. Hein. Revient le mouton! Mouton! On va essayer d'avoir les. <rire> on va essayer d'avoir les, les sirènes. Ah, il des. Il y a des. Il y, y a des. Y a des... <rire> Y a des euh, comment ça s'appelle déjà je m'en rappelle plus euh, comment ça s'appelle les GI fiches là euh, les non c'est pas des GI fiches c'est des euh... oh je sais plus Il y a les chaises là bas non bonjour monsieur le feu je suis pas sûr qu'il y ait deux fois par contre route c'est bon euh, vous va ah. pas les je pense qu'on peut avoir les, les autres bim bim toujours pas les ah. on peut toujours pas avoir nos, nos tortues par contre on peut avoir cela. attendez dans un autre monde ah Bah voici bah, si, il y avait deux camps Bah voilà, on les a Euh, feu de camp plutôt Salut Barbara Salut Kakucho Okura, est-ce que ça va Alors bon, euh, le, le titre est un peu trompeur hein. euh, Mais euh, peut-être que l'allégorie vous les allez les à comprendre on, on... J'espère que c'était bien le stream ben, ben, je... Est-ce que tu as continué ta lecture De, de l'avenir en commun J'ai vu que t'avais avais lu ça pendant un moment Jusqu'à hier je, je suppose À moins que t'es pas, pas dans la trêve euh, comme, euh, comme les autres médias <rire> En toute neutralité Ok Salut Gigilou, Salut Yaninou alors, vous connaissez peut-être pas, peut pas Katamari Kata Damasi euh, On amasse des choses. On amasse des gens. Euh, pour pouvoir recréer des étoiles. Euh, parce que le roi du cosmos a trouvé que c'était chiant. Totalement neutre. <rire> ah, mais moi je, je, je sais que. Et ça, pour, pour le coup, euh, la neutralité. Euh... C'est bien de le dire. <rire> Surtout. Alors, on a récupéré des keufs. Euh, je vous invite à, à taper keuf, euh, si vous voulez. Euh, Boule qui roule dans ma fameuse, Exactement. On en, est à, on en est un peu à là. Là, on est en train d'essayer de récupérer des doubles. Euh, voilà. On a juste lu une BD qui, par hasard, portait le même nom. Ah bon Sérieux Il y a une BD, l'Avenir en commun Et y a des tortues dans le jeu. Ouais, il y a des tortues. Mais ça s'agacent pas. La police-tu comment ça... comment ça, monsieur Poutou euh... c'est compliqué. Euh, voilà, on a, on a un métrage de, de boules, hein, bien entendu. Alors ils ont fermé l'école. Ouais, on, on va récupérer tous les tous les twins qui restent. Parce qu'on fait l'étoile l'étoile du Gémeaux là, Dans la constellation du Gémeaux. Euh, voilà. Donc du coup, le but c'est on fait l'étoile du Gémeaux, mais euh, faut qu'on trouve des doubles. Du coup. C'est un bureau de vote. Exactement, ça ressemble à une école, hein, des fois, euh, mais euh, là c'est... Euh, oui. Alors si vous avez la réponse à est-ce que ce jeu est euh, une allégorie de, du vote, euh, n'hésitez pas à, rép à répondre, je, je, je veux voir vos réponses. Pour moi, ça l'est un peu... je me suis posé la question. On va aller récupérer les tortues pour vous, parce que j'imagine que c'est important. Voilà, donc on récupère un peu de, un peu de masse. Alors la BD dont nous avons parlé c'est pas du tout le même titre puisque ça s'intitule l'avenir en commun. Avec un point d'exclamation Ah donc avec un point d'exclamation, ce qui fait en fait un titre différent. Exactement. Euh, je confirme. Non mais les tortues c'est trop mignon. Je suis d'accord avec toi, Kakashfou, D'ailleurs je vous. Veux... Alors du coup. Alors je crois que je t'ai pas encore fait de de shot euh, euh, personnalisé euh, barbara euh, mais je vais essayer de la faire maintenant à la main c'est à dire en écrivant tout un pseudo voilà et après, je le mettrai, euh, je le mettrai à jour. Sont, euh, non mais alors, il y a une histoire, hein, vous savez que... Il y a Ninou d'ailleurs, peut-être que tu la connais. Est-ce que vous savez que euh, cette, euh, cette tortue euh, en emoji a disparu pendant un moment et elle a un nom Est-ce que vous savez ça Est-ce que je peux retrouver rapidement l'article Parce que l'emoji de la tortue, euh, elle a disparu pendant un moment sur les euh, sur la plupart des trucs. Et en fait, il y a eu, euh, une, une pas une sorte de manif, mais un truc sur, justement, le... Euh, pour pouvoir faire en sorte qu'elle revienne. il y a eu beaucoup de modifications aussi, je crois, de mémoire. Euh, emoji. Turtle. Euh, Est-ce que je vais trouver ça rapidement Je ne sais pas. Euh, et, euh, turtle emoji. Euh, oui, ben ça, c'est l'emoji guide. C'est pas ça que je cherche. Moi, je cherche l'article. Je sais pas si c'était... C'était pas Numérama, parce que je crois que Numérama ne, ne, ne, ne connaît pas les vrais bails. Alors, euh... image. Non, c'était actualité. Euh, salut Syllaoza, merci pour le suivi de, de cette chaîne. Euh... Oh, je sais plus. Imaging turtle, Actu, Article. Je ne sais plus comment j'avais les... Celle-là vient de chez cette chrome non, je ne savais pas. Et en ouais, donc du coup, il y a la... celle que l'on a sur tous les euh, tous les téléphones, a, a déjà des choses différentes. Vous savez très bien euh, que euh, Android et, par exemple, euh, euh, l'os de, de Mac, je ne sais plus c'est quoi, là en ce moment, euh, c'est déjà différent en, en termes de forme. Mais il y, y a eu un truc sur le fait que elle avait disparu. Donc, est-ce que je trouve ça Je suis avec trois tartuques, j'adore. Ah, voilà. Donc, Android 11. Alors, Android 11, est-ce que ça, c'est euh, un bon site Je vais essayer de vous montrer ça après. Je vérifie d'abord la, la qualité du site. Est-ce que ça parle de, des choses Les Alors, la bibliothèque. Ah non, il y a trop de pubs déjà. J'ai un bloqueur de pubs et il y a des pubs. Quel enfer. Euh. Donc oui, ça, ça a disparu de la bibliothèque de Android 11, apparemment. Voilà, je vous montre, ça y est, j'ai trouvé, sur New York Times en plus. Est-ce que c'est de la bonne source, New York Times Je vous laisse décider. Salut, Donio euh, bon bonne après-midi, profite bien du... So J'espère je qu'il y a du soleil, je ne vois pas, là, pour l'instant. Je vous montre. Ah oui, mais si je montre pas le, la qualité... Je crois que ça va être forcément un... Donc, Turtle... With... Non, mais non, mais c'est pas ça mais non, mais c'est pas ça Donc moi j'avais ça là, le truc de Android. Je vais rajouter Phone. Euh... Oh, j'ai pas trouvé. Alors en tout cas, euh, apparemment, euh, la tortue a des rayons laser. Is hein. back. C'est ça, alors, du coup. Elle est jambée, la tortue, là Mais casse-toi, on veut pas voir ta tête, nous, on veut voir la tortue. Euh, ok, super. Donc déjà, la, la, la, la tête a changé. Euh, bon, c'est pas masse, mais vous voyez que ça a été arrondi. Euh, la, bonne, la bonne tortue laser, exactement. Euh, bon, après, il parle des autres animaux aussi qui ont été retapés. Mais ça, c'est pas ça que je dis, c'est qu'elle a été disparue. Euh, où est l'article Oui, alors, c'était il y a deux ans. Alors, du coup, c'est peut-être que c'est possible, possible qu soit euh, revenu euh, il y a deux ans, mais que... Euh, Est-ce que c'est ça Mais parce qu'elle a été grave mise en avant, euh, justement, l'emoji de la tortue. Tac, tac, tac, tac. Crazy One, ouais, super. Euh, tic, tic, tic, tic, tic, tic, Parce qu'en fait, vous, vous connaissez un peu le, le fonctionnement des emojis. Hein. Si vous allez sur Emojipedia, vous pouvez aller chercher et checker. Euh... Wikipedia, c'est pas mal, justement, pour avoir des ressources si vous en avez besoin. Hop. Et justement, euh, par exemple, si je tape Turtle, vous allez voir qu'on va pouvoir voir toutes les différentes tortues. Et, le son, euh, et son sens. Comme dans Noyon même, si vous cherchez pour les mêmes. Donc par exemple, celle de Apple, elle ressemble à ça. Celle de Google, elle ressemble à ça. Samsung. Voilà, voilà. Il y en a qui bougent, comme Skype, apparemment. Je savais même pas que Skype faisait les animations en plus. Et en plus, il y en a des, des gauches et des droites, hein, comme vous pouvez voir. Tête à gauche, tête à droite. Il y a l'unicode. Et, euh, et du coup, je ne trouverai pas mon article. Quel enfer Voilà. Donc, c'est peut-être Google. Alors, c'est peut-être ça l'article. Donc, Google confirme que ces classiques reviennent donc pour le jour de du, du monde, du euh, mondial jour de l'emoji, traduction au pif, hein. euh, Google a annoncé ramener des, des emojis euh, qui étaient considérés comme classiques sur Android cet après-midi. Euh, cet automne. On peut faire Windows... Ouais, bah, du coup, là, je... oui, c'est... pour... Euh, pour, euh, pour la voir sur le clavier, c'est ça que tu veux dire. Euh... Et donc, du coup, promet de protéger euh, cette euh, tortue parfaite de nos vies, dans nos vies. Une référence à euh, une phrase euh, de Tumblr. Et du coup, Google a indiqué que euh, plusieurs des designs sont revenus, euh, et je crois que c'est peut-être la forme qui a, qui a été problématique. Je ne sais plus. Bref, voilà, donc ça, c'est tous les, tous les retours. Eh oui, c'est peut-être parce que sa forme avait changé comme ça. Et euh, en fait, on est peut-être revenu à, à 2013, quoi. Peut-être ça. Je sais plus s'il si avait disparu, du coup. Enfin, c'est sa gueule qui avait changé, quoi. Je passe en l'air profond. Faut que je fasse ma pause d'écran. Mais t'inquiète, prends, pre, euh, prends, prends, prends ta pause. En plus, nous, on va jouer à un jeu, euh, ça crie, euh, voilà. T'inquiète. Voilà, donc si vous savez pas, euh, pour l'histoire de, de la tortue, euh, maintenant, vous savez. Mais c'est pas du tout du... Est Elle est magnifique cette étoile! Je sais même pas si c'est une, une constellation de la tortue, mais peut-être qu'on va la faire, hein, en cas où. Je sens le cosmos m'envahir! Je sais plus comment ils disent dans. Euh, je crois que Kaka et je crois que tu connais un peu les bails sur. Euh... Enfin, ça ne m'étonnerait pas. Euh, que tu connais les bails sur euh, le cheval du Zodiaque et la phrase qu'ils disent à chaque fois qu'ils euh, qu sont touchés par le cosmos. Donc on a fait le poisson, on a fait le signe. Est-ce qu'on se ferait pas euh, le, le taureau pour voir ce que ça donne Je t'envoie des cœurs quand même Barbara. It got away Ça s'est barré Pour te dire la vérité, on, on a aussi fait une constellation. Euh, celle du taureau pour être exact un parent euh, qui laisse euh, tout le travail ah oui il faudrait que je récupère le plus gros taureau euh, à son enfant ça a l'air d'être nul so, donc du coup on a décidé de le refaire mais euh, on doit en récupérer un dernier allez vas-y récupère cette euh, cette vache euh, t'as juste à rouler sur une vache donc là l'idée c'est de récupérer la la, la plus fat parce qu'on est... On est euh, en... Voilà, donc on est obligé de récupérer une fat... Euh... En, en, en taille. Euh, là, je vois pas trop, mais il y en a une qui est massive là-bas. Et peut-être qu'il faudra qu'on récupère des trucs avant sans choper les autres. En tout cas, euh, ouais... C'est bien d'avoir quand même du contenu à poétique, hein. c'est, franchement, euh, j'ai vu hein, récemment, euh, c'est compliqué. Hein. Viens Ah on peut pas t'avoir Viens Tu es grande toi Mais pourquoi tu me pousses On va encore choper une petite là. Ah oui, il y a la chanson des enfants là. Je vois que vous êtes vous êtes d'humeur, Kakashurokea. Hein, mais... Ah euh... <rire> à faire des blagues n'hésitez pas oh, c'est le chat des blagues euh... non mais euh, venez pas parce qu'on mange des, des ananas par contre s'il vous plaît oh il y a un troupeau de un troupeau de vaches je sais jouer depuis la dernière fois <rire> je connais un peu les chansons Faut, alors, faut faire attention parce que si on chope une seule des vaches, on est dans le caca. Il hein. y a toujours le problème de manette, hein. n'oubliez pas. On est, on est vraiment dans ce, dans ce genre de game. On va choper les enfants. Ah. Non, c'est pas des enfants, hein, c'est des, des gens. faut, euh, faut qu'on grossisse de toute façon pour pouvoir choper une vache. Donc, euh, on récupère le maximum de gens. S'il vous plaît, bonjour. Venez, venez. Ah, mais il y, y a un taureau en bas. Est-ce que ce serait pas mieux de récupérer un taureau Il est énorme. Euh. Compliqué. Euh, on peut même pas prendre ça. Quel enfer. On a 10 minutes pour pouvoir être gros comme un taureau. Wouah Bon, c'est enfer. Euh. Comment on va faire pour éviter toutes les vaches Alors là, c'est une... un autre game. <rire> Déjà que moi je sais pas tourner On récupère des, des télés ça, on aurait pas. Comme ça demain il y aura pas de problème Personne crie ça hein, Sur quoi que ce soit Le taureau qui passe là on peut hein. la l'avoir la, la, la, la. Meilleure chanson Je hein. J'espère que vous appréciez les chants d'enfants Bonjour le chat Alors par contre le chat s'il te plaît Sens sur ton cul, s'il te plaît. <rire> Attendez. Non, la vache ne vient pas. Ah descends, descends. Descends, sans sur ton cul. Allez. Oui. Oui, le chat. Mais euh, là, pour l'instant, on s'occupe des vaches. On va, on, va, on va choper une vache sans faire exprès, je vais, vais m'en vouloir. Non! Mais en plus, il y a des vaches volantes, il n'y a rien qui va, comment on va faire Vous traversez pas les vaches. Ok. Là, faut faire attention. Oh là là là. Oui, oui, passez bien sûr. Alors, on va prendre, le... on va prendre les moutons, on a, le droit, de... on a le droit aux moutons. On va prendre les alters. l'avoir maintenant. Allez, stop là Lui, là. Voilà les gens. Ah oh, le chat. Le chat, tu m'aides pas. On va monter là-haut parce que le chat m'aide pas. Il y a des vaches en haut. Qu'est-ce qu'ils qu qu veulent Là, c'est un coup à mourir, en fait. C'est... Je tombe, je suis dans le caca. Et on on redescend. On va essayer de, de récupérer les... les... Non Quoi C'était une vache Mais non C'est une pancarte avec une vache dessinée dessus Tu te fous de ma gueule Pardon, excusez-moi. Le chat, t'es en train de t'emmêler dans les fils. Oui, oui, euh, je sais. Tu viens de te réveiller, je sais. Mais je suis là. Ça fait 3 heures... Ah, tu veux que je fasse une pause Par contre, t'es en train de manger vraiment les fils. C'est bon C'est bon Nina, tout va bien. T'as fait de mauvais rêves. Attention au fil Attention au fil C'est bon T'as fait attention au fil Non, je crois pas. Attends. Voilà, ah, merci. Fais attention au fil quand même. Hein. Voilà. Le, le chat qui vient de se réveiller. Hein. Le plaisir. Bon, on, du coup, on a eu que dalle. Je suis dégoûté à cause. Bon, je vous laisse le. Le cosmos m'envahit. <rire> bon, euh, voilà c'est fait J'ai pas envie de m'amuser à essayer de le refaire euh, voilà Qu'est-ce qu'il nous reste euh, Je crois qu'il y a le signe, c... pas le signe mais c'est... On peut faire le virgo, là. Je suppose qu'on va récupérer de l'eau, mais je suis pas sûr. Vu qu'on n'a jamais récupéré de l'eau. Il manque quelque chose. Notre cadeau. Ah oui. Ah, bah, on l'a acheté, encore. De la beauté. Ok, il faut récupérer de la beauté. Ok. Super. Merci. Casse-toi, le roi du cosmos. S'il Ah, ça va, être le, ça va être le cringe. Attention. C'est l'étoile cringe. Bonjour, madame. Je vous laisse passer. Déjà, je fais je, fais, je fais au moins un point pour. Euh, pour le, juste le, le fait qu'on descende de. Comment ça s'appelle de. démarche là j'ai bien aimé ça m'a fait penser à jet set radio et du coup ça ça compte pas ah c'est vraiment faut que je récupère tous les trucs euh, sacro genrés par le monde quoi c'est génial l'envie la vraie et je comprends pas c'est quoi qui c'est quoi qui est compté là du coup je suis en train de faire bombo clat. oh là là. Genre les gâteaux, ça compte Non. Faut, faut trouver des trucs beaux. C'est ça l'histoire Je comprends pas. Qu'est-ce qui est beau. Quelle est votre définition de la beauté Je... je... Ah, ça c'est censé être beau là Ah c'est peut-être les, les petites Maiden Qu'il faut récupérer Parce qu'on est récupéré au début Ouais, ah, c'est ça Oh là là Je n'ai pas vu tant que ça hein. J'ai roulé sur une, une petite fille Des Inadol ça s'appelle Je comprends pas ah, je peux récupérer toutes les petites filles D'accord ok super Merci Je sais pas si c'est des idoles ou quelque chose comme ça, on peut se considérer comme ça. Ah ouais il y a des noms euh, j'imagine, les personnes elles ont des noms. Parce que c'est des idoles connues. Pas. Ah ouais, il y, y a un il y a un shoot là. Ah ouais, il y a carrément du girl fight. Ah ouais carrément, d'accord, ok, merci. Il y a du catch -on. Je comprends pas comment c'est compté leur truc. Alors, déjà, les keufs, on les embarque. Hein. Je suis désolé, mais les keufs, on est content. Hein. En plus, ils me tirent dessus à chaque fois que je passe. Ah, ça compte, ça Non. Je, je, je situe pas. On a pris le piano. <rire> Un beau Suzuku, allez Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas là Je comprends pas, on est censé prendre quoi, exactement Il y a des trucs ça compte et des trucs ça compte pas. Là il y a, il y a des idoles. Ah. Il y a quelqu'un avec une couronne. faut toujours prendre les, les gens avec la couronne. Merci. Ouais c'est ça, c'est des idoles je crois. J'ai l'impression que c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir hein, les gens qui font la, la danse là Ah ça compte, ça compte ça. Ok. Ah mais c'est parce que c'est des mermaids. Ok. faudrait rentrer dans le truc de catch pour récupérer les quatre choses j'imagine j'imagine je vous veux j'imagine que ça que ça sert parce que vous faites partie de l'équipe de tournage voilà alors on roule sur la concurrence euh Ah oui, d'accord, c'est vraiment tous les types de, de dames. Mais okay. vous avez des noms. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que... C'est pas... Si, là, c'est générique. On a trouvé un, un uniforme de, de gym, et du coup, c'est euh... Ah, d'accord. C'est cringe, c'est cringe... Euh... Ah, d'accord. Ok. Ok, Bon, ok, toi, on te pique. Par principe. Pe... Mais pourquoi vous avez des noms Je comprends pas. Il y a des gens ils ont des noms et les autres ils ont pas de noms Genre euh, les bikini girls, ça compte Ah oui ça compte. Ah carrément d'accord, ok. Euh, ok. Et la bouffe, non. La dame qui fait le. qui tient la bouffe, oui je comprends pas, mais... Ok. Euh, bah, vous avez... Il y a des ah bah tiens, il y a les... Il y a les, les personnes qui font... Comment ça s'appelle Ah, mais ça, c'est les... les... Ah, c'est les pêcheuses. Si vous connaissez pas les pêcheuses japonaises qui vont chercher, justement, des, des abalones, euh, c'est très reconnu comme comme groupe, euh, très féminin. D'ailleurs, je pense que c'est même euh, uniquement féminin. Les Bosozoku, allez on vous a tous embarqué. Hein. Bon, on va aller avoir, récupérer les keufs là. Uniquement pour les keufs. Voilà, bim bim bim. Cassage de keufs. En règle. Voilà. Qui, qui sont ces personnes là Les trois là-haut. Ah, vous avez pas de nom. C'est carrément vous vous appelez euh, de, des couleurs vous, dans, dans lesquelles vous êtes. Ok. Bon, et on pourrait avoir la bleue. La police tue Ah Quoi Hein? Euh, ah, comment ça C'est qu'il tire les keufs... Ouais alors si vous jouez à, à Jet Set Radio, c'est pire. Dès le premier dès le premier niveau, il vous balance des tanks. Hein. Alors vous avez fait que du graphe. Hein. Je précise. Euh, jouer à Jet Set Radio, c'est génial. Je vais faire le 2 dans pas longtemps. Et après on va enchaîner avec le... Le futur, hein, le, fut le futur jeu qui va sortir de, sur le graffiti, euh, qui est de, de, inspiré de Jet Set Radio. Et euh, l'Enfer, par contre, le dernier niveau de, du 1, mais euh, ouais. Euh, très très bien. Moi, je euh, je prends tous les jeux de graffiti que vous avez. Je les, je les prends, je les fais. À la base, le chip stream, c'était ça. Euh, mais euh, mais le, je me suis retrouvé à court, vite. Le euh, problème de choisir sur un thème. On roule sur la concurrence. Bim, bim, bim. Est-ce qu'on peut passer par là non, je dis ça parce qu'il y a une sorte de gros champignon là-bas, et ça a l'air cool. Euh, qui, qui, qui nous manque Déjà, qui nous manque euh, Bah, vous, madame. Madame. Precious, mais c'est qui, qui parle comme ça Qui a osé écrire ça Mais regardez, c'est pire que que l'enfer madame on, on vous on, on vous qu'est qu ce qui se passe Et, ok flower girl super mais wow. c'était plus marrant avant est ce qu'on aura les, les clichés des mecs aussi parce que les statues on peut avoir les statues ok maintenant on peut avoir les statues c'est cool japonaise, euh, jeux Zelda Like, ouais. Mais euh, oui, c'est vrai que le graffiti c'est compliqué hein, parce qu'on a très peu. Il y a Vandal euh, de le jeu d'Arte qui est fait par des graffeurs, ou des street artistes plutôt, je dirais. D'ailleurs, vu comment c'est euh, raconté historiquement, je dirais que c'est des street artistes plus que des graffeurs. Mais euh, parce qu'en fait, à l'intérieur du jeu, ça explique aussi un peu l'histoire. Mais euh, ouais, Jet Set Radio, il a vraiment la, il a vraiment la vibe big boy. Euh, des années 90 donc en fait c'est ça qui, qui rend un peu, plus, un peu plus le jeu unique et, et le style graphique aussi parce que le style graphique de Jet Set Radio est très connu en fait si vous ne connaissez pas le, le créateur Madame vous êtes à l'envers avec les calamars, attends le jeu avec les calamars oui euh, bah le comment ça s'appelle je, je l'ai récupéré aussi sur Wii U le problème c'est que euh, tu peux plus jouer euh, en outil euh, faut que je joue aux deux. comment ça s'appelle euh, mais oui oui c'est exactement ça en fait c'est très très bien euh, comme style de jeu parce que c'est exactement ça sur la, la peinture quoi. et euh, ouais c'est pas inspiré sur le graffiti c'est un peu dommage mais c'est euh... Il y, a, il y a très peu de jeux sur le graffiti. Il y a un jeu que, qui est marqué Cause uh, Getting Up Under Pressure avec euh, des graffeurs, vraiment des graffeurs et des street artistes, genre Obey euh, et compagnie. Mais il y a des vrais graffeurs, genre Tran, euh, qui est dans le jeu, alors que c'est un graffeur parisien, euh, enfin un parisien français plutôt, euh, que vous avez déjà vu partout. Euh, il, a il a fait toute la France presque. Euh, si je vous dis Tran, T-R-A-N, vous l'avez vu partout. Euh, e d'ailleurs, je précise, il y a le O à la fin. Vous l'avez vu partout, c'est sûr. Même dans les petites patelins, vous pouvez le trouver. Et euh, il fait partie du, euh, du crew. Euh, il est sorti sur PlayStation 2, le jeu. Et pareil, euh, une galère à trouver euh, en ISO. Mais il faudrait que je fasse un effort, en fait. Je crois qu'on a récupéré tous les trucs, en fait, tu qu voulait qu'on récupère. Il y a un cadeau, là On a récupéré... Voilà, on a, on a récupéré le cadeau. Ah, j'ai perdu mon cadeau. Mon cadeau où est mon cadeau? Il reste 9 secondes, j'ai pas perdu le cadeau maintenant, non! Où est le cadeau? Est-ce que j'ai le cadeau? Le jeu avec les calamars, ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est euh... Splatoon. J'ai pas perdu le cadeau. Oh là là. J'ai perdu le cadeau, je crois, je crois que j'ai pas le cadeau. Quel enfer. Ah si, je l'ai. Mais trop bien, on va mettre ce débardeur tout de suite. Ah, je sens le cosmos envahir. C'est de l'amour. Ah bon Shame On va changer tout de suite de fringues. Voilà. On va en Mongolie. Ce qui est un peu faux, parce qu'en fait c'est un peu les mêmes mondes. Il y a un cadeau de notre cousin de la planète Mushroom, de la planète Champignon, ok. 30 mètres, aïe aïe aïe. Ah ouais non mais là on va devoir se traverser le... le... Ouais <rire> ça va être compliqué, on a 20 minutes. Oh ça saute Mais c'est trop bien, je savais même pas que ça sautait. Bon là on... euh, c'est un peu compliqué. Bonjour. Hein. Là le monde il doit être énorme parce que vu qu'on va être faire 30 mètres ça va être compliqué. Donc faut prendre de la masse vite. Avec ces pommes, ces poires. Voilà. et ces petits... Euh, ses... Voilà, on, on, on prend de la masse, là, maintenant. C'est la première fois qu'on entend la musique, je crois, non Vas-y, mais oh, on ne peut pas récupérer. Quel enfer. Là il fait il télécommande des des tricycles Quel enfer On est déjà passé par là aussi Ouais des mégaphones Trop bien ça c'est la classe tous les assets là de, de Katama <rire> et, et les utiliser dans un autre jeu bien entendu ou, euh, ou même en, en tant que asset euh, stream hein. marrant, hein. parce que je crois que maintenant obs permet de faire euh, de l'incrustation 3D de Blender enfin, du B3D quoi et, euh, et autres parce que euh, je sais que la communauté Blender utilise beaucoup euh, OBS euh, Donc euh, pour les, toutes les animations euh, qui, qui font, euh, entre autres Oh, les carpets on prend Oh, carpette. Ah, on peut prendre les oies, euh, les, les, les poulets, j'ai cru comprendre Mais qu'est-ce que c'est que ça Moi j'ai... Ah c'est du jambon Ah oui, d'accord. On a bah, piqué tout votre magasin, euh, madame. A tout à l'heure, quand on viendra vous piquer, vous. Et, euh, et votre mascotte, bien entendu. On peut choper les On va essayer de faire un truc bien C'est d'être suffisamment Fort pour traverser Alors attendez parce que Vous n'avez pas vu cette stratégie ah, Attendez, faut que je me place parce que je sens Que ça va être la misère Avec avec, le, avec la manette là. Mais allez J'ai déjà récupéré des enfants Ouais on va récupérer un. Voilà les yinches. Bim bim les yanches bim bim les yanches. Vous, vous enfuyez Comment ça Tout à l'heure vous me boycottez. Maintenant restez avec moi. Est-ce qu'on peut aller choper les trucs là-bas Mais on perd trop là, pour rien ça là, voilà. Hop, ça va toujours pas. Il bah, y a des boules, il y a des... des, des... J'avais même pas vu ça. Bon, il faut qu'on change d'endroit de, là, parce va ça devient trop petit ici. Euh, C'est où qu'on change là Okay. On récupère ça, moi je veux bien. Ah, on va récupérer, monsieur. Mmh, on roule sur les jambes, bonjour. Laissez-moi passer. À partir du moment où on aura dépassé, euh, le monde va s'ouvrir, c'est ça l'histoire Aïe aïe aïe. On n'est pas sorti. Hein. Je suis où là Ah mais c'est là qu'on peut passer. Lol. Allez on sort. Youhou. Euh, quoi Je suis trop grand Tu te fous de ma gueule Monsieur, vous êtes à l'envers. Bon, là, on peut toujours pas passer... On reviendra pour plus tard. On récupère un... ce qui est plus gros. Bon. <rire> J'ai tenté. On va dire que je l'ai tenté. l'espadon on peut le choper alors oh, trop bien vive l'espadon allez ok bah oui ça je sais que je suis toujours style un, un baby mais par contre on peut choper beaucoup de choses on doit faire plus que ça 30 fois ça 10 fois ça plutôt Il fait de la musique pour les chats. Donc, normalement, on peut avoir les barrières. Voilà. Exactement ce que je voulais. Voilà. On va revenir ici pour tout finir là. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Parce que là, on peut rouler plus ou moins sur tout. À passer. <rire> j'arrive pas à passer ok c'est bon il oh, y a un bus maintenant et bien bon, bon taf euh, gilou Bon après-midi. Pendant que je, euh, je vais euh, essayer de détruire leur, leur team là-haut. J'arrive pas à monter. Tiens enfer. J'ai relâché les, les brebis dans l'eau. Mais allez Mais. Mais il veut pas aller. Bon, il veut pas monter. Pas encore l'heure, le petit chat. It's not time to lunch. Mais là on n'est pas passé là. Ils sont en train de près de, de faire quoi On remonte. J'ai l'impression qu'on a loupé plein de choses. Cinq mètres, il reste dix minutes, quel enfer. Ah, on a une voiture, enfin. Purée, comment on passe là est... On est trop grand Oh, c'est Non, tu peux passer. Respectez-moi. Ah, merci. les maisons, c'est... Non Je suis où, là Ah, je suis revenu au début. Quel enfer. C'est une galère à monter, en plus, à chaque fois. Mais non Passe Passe dans le trou Quel enfer Le petit chat. Bonjour. Tu es devant. Je sais. Tu as envie, de... tu as envie que je m'occupe de toi. Je vais m'arrêter, t'inquiète pas. Par contre, je vois plus rien le chat. Hein. Tu sais que tu es devant tout. J14 va finir par s'apercevoir que je l'exploite si je ne participe pas Ah oui, bon, <rire> lol. <rire> Alors, attends. Viens le chat. On va s'occuper de toi. Je m'arrête là, à la prochaine, d'accord Fais attention juste au fil. Petit Chacha, je t'entends. Minutes, euh, ça va, on va y arriver. Si je sors d'ici, on peut avoir les camions. Les camions, s'il vous plaît. Merci. Mais les arbres, en fait, il euh, y a des moments où je peux les avoir. Il y a des moments. Ah, mais ça, c'est une galère à traverser. Ah, c'est bon. J'ai pris le pont. Ah, oui, d'accord. C'est en train de ça Toujours pas les arbres Ok Bon bah au moins on a tout récupéré là J'ai l'impression Laisse oh. pas non C'est pas non le bateau. Le bateau, non. Le bateau, non. Euh, bah là, tout, tout, toutes les toutes les maisons là, j'imagine que oui. Trop bien. Oh Il y a un calamar là-bas. Ouais, moi, moi, moi, le chat. Est-ce qu'on peut pas récupérer le canard Non. Vite, faut qu'on revienne <rire> au retour. Allez, vite Il nous reste encore 15 mètres à trouver. Les bateaux, toujours pas Les petits bateaux, là Oui, les petits bateaux, on peut. On va pouvoir avoir les grands. Encore. Et... Maison des pêcheurs Il y a une maison qui s'est barrée, attends enfin, Reviens à la maison Ah, euh, monte Oh, trop bien Attendez, on va peut-être récupérer les voiliers Oui les voiliers, dans les voiliers on peut pas Par contre j'ai vu, vous avez vu le monde Il est énorme Wouah, tout, tout, tout ce monde qu'on n'a jamais vu! Trop bien. Donc là, on peut les récupérer, ça, Non, Non, non, pas. Et le calmar, hein mmh. Et le bordel, le petit chouchou. C'est incroyable. Le, le, le level design, euh, où tu te, euh, te retrouves à, à chaque fois avec quelque chose de plus gros à récupérer, c'est trop bien. Euh, bon, du coup, je pense qu'on peut récupérer les calamars hein, à un moment. J'imagine qu'on peut aussi récupérer le bateau. là. Hein. Quelle dinguerie. On est peut-être un peu trop tôt là Ah ouais non Le chat il a pas apprécié mes mouvements frénétiques Je ne comprends pas pourquoi mais là, en fait, on peut plus passer par là. Euh, il reste deux minutes. On est énorme. Je pense que... Mais le chat, s'il te plaît On est à 30... Arrête de te faire les On a fini, là. On a fini, mais il faut juste que je finisse bien, euh, histoire qu'on ait euh, le max. On va revenir là. Pour récupérer tout ce qui nous manque. Genre euh, ça. Vous vous rappelez quand on était tout petit ici C'était trop bien, hein c'était la belle époque. Hein Ultraman, on oh, l'a pas eu, non. Quel jeu incroyable n'empêche. Bon bah voilà. Oh, J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Bon, j'espère que vous avez bien apprécié, parce qu'on va s'arrêter là, parce que le chat est en demande. Euh, qui c'est qu'on va aller bah On peut aller voir... <rire> euh, on peut aller voir euh, tout de suite euh, Jellybee, parce qu'on a, a eu un raid la semaine dernière de Jellybee, donc on va, on va renvoyer le raid. Voilà. Et euh, du coup, euh, merci d'avoir été avec moi, ça c'est cool. Euh, merci du durée encore ma bah, bah, la Gauchis, qui était anciennement euh, gauchias, il me semble. La chaîne est réservée aux followers, public adulte, et le titre c'est OnlyFans, donc euh, voilà, respectez tout le monde, s'il vous plaît, euh, et soyez sympas. Avec Jellybee, euh, n'hésitez pas à lui faire des cœurs dans le chat quand vous arrivez, ça serait cool. Je pense. Voilà, voilà. Et... Euh... Merci de, de bugger euh, OBS. Et euh, bonne soirée, ouais. Et, euh... et bon courage probablement, pour tout le monde. Voilà, voilà. Je vous envoie des cœurs dans le chat. Et je vous dis au revoir. À la prochaine. Du coup, il n'y a pas de stream de demain. Je précise. Hein, au cas où, si vous n'étiez pas là hier. Euh, voilà. Salut